Messi sauve l'Argentine du piège du Mexique et ravive ses espoirs de qualification pour le deuxième tour. L'équipe nationale argentine a retrouvé son équilibre et a remporté sa première victoire dans la Coupe du Monde Qatar 2022, aux dépens de son homologue mexicaine, 2-0, au deuxième tour du troisième groupe de la phase de poule. Le match s'est déroulé au Lusai Stadium, qui est le stade qui a accueilli le premier match du tango contre l'Arabie saoudite. Hein? 2, et qui accueillera la confrontation finale de la Coupe du Monde 2022. Des dizaines de milliers de supporters de l'équipe élue ont défilé dans les tribunes du Stade Lusail pour encourager les joueurs à rattraper ce qui leur avait manqué lors du premier match, en présence de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad. Et il était clair que les joueurs mexicains dépendaient du rétrécissement et de la fermeture des espaces sur leurs homologues tango qui semblaient perdus et incapables d'appliquer leur style sur le terrain. Et l'équipe nationale du Mexique a failli ouvrir le score après un centre dans la surface de réparation, qui est passé devant tous les joueurs, pour passer sans encombre dans le but d'Emiliano Martinez. Martinez lui-même a sauvé un coup franc direct, Alexis Vega l'a envoyé à merveille, mais le gardien argentin l'a récupéré de la situation avec brio. La première mi-temps entre les deux équipes s'est terminée par un match nul et vierge, au milieu du succès des joueurs mexicains à imposer leur style aux champions de la Copa América. Après la pause, 4 minutes, Eric Gutiérrez, le joueur mexicain, a reçu un carton jaune après avoir bloqué Messi aux abords de la surface de réparation, si bien que l'arbitre a accordé un coup franc direct, que la puce a frappé loin du cadre de but. Mais Messi a réussi à enlever la pression sur lui-même d'abord, puis sur ses collègues, après avoir reçu une passe de son compatriote Angel Di Maria, à l'extérieur de la surface de réparation, et l'avoir lancé puissamment rampant, qui n'a été arrêté que par le filet, marquant le premier but pour l'Argentine à la 63e minute. Messi a porté le total des buts en Coupe du Monde à 8 buts, égal au nombre de son compatriote, la légende Diego Armando Maradona. Et le meilleur joueur du monde a besoin de cette fois, un record, pour deux buts pour atteindre le nombre de son compatriote Gabriel Omar Batistuta, qui a marqué dix buts, et trois pour être le seul meilleur buteur argentin au monde. TAS Le remplaçant Antenzo Fernandez a assuré la victoire du tango en inscrivant le deuxième but, après s'être débarrassé du défenseur, avant de décocher un superbe tir, qui s'est installé sur la gauche du vétéran gardien Guillermo Ochoa. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Avec ce résultat, l'équipe nationale argentine s'aïssa à la deuxième place du groupe C, avec 3 points, avec une différence de but de seulement plus 1, par rapport à l'équipe nationale saoudienne moins 1, qui est tombée à la troisième place, après avoir perdu contre la Pologne. Avec 2 buts nets. La Pologne est en tête du même groupe avec 4 points, tandis que le Mexique est en bas du classement avec un point. Notant que les deux cartes de qualification sont toujours disponibles pour les quatre équipes. Les matchs du troisième et dernier tour de ce groupe auront lieu mercredi prochain, correspondant au 30 novembre 2022. Ce jour-là, l'équipe nationale argentine jouera contre la Pologne au stade 974, tandis que le stade Loussaï accueillera le match de l'Arabie Saoudite contre le Mexique. En cas d'égalité des deux derniers matchs, la qualification sera en faveur de la Pologne en tête, 5 points, et de l'Argentine, 4 points, avec une différence de but sur la troisième l'Arabie Saoudite, 4 points. Quant à la victoire de n'importe quelle équipe, elle lui accordera directement la carte de qualification, et peut-être que le facteur décisif pour déterminer le leader du groupe est la différence de but si l'Argentine bat la Pologne et l'Arabie Saoudite bat le Mexique. Ce facteur sera également influent en cas de victoire de l'Argentine sur la Pologne et de la victoire du Mexique sur l'Arabie Saoudite.